Vous êtes 71% d'eau claire, 18% de carbone, 4% d'azote, 2% de calcium, 2% de phosphore, 1% de potassium, 0,5% de soufre, 0,5% de sodium, 0,4% de chlore. Plus une bonne cuillerée à soupe d'oligo-éléments divers. Magnésium, zinc, manganèse, cuivre, iode, nickel, brome, fluor, silicium. Plus encore une petite pincée de cobalt, aluminium, molybdène, vanadium, plomb, étain, titane, bore. Voilà la recette de votre existence. Tous ces matériaux proviennent de la combustion des étoiles. Et on peut les trouver ailleurs que dans votre propre corps. Votre eau est similaire à celle des plus anodins des océans. Votre phosphore vous rend solidaire des allumettes. Votre chlore est identique à celui qui sert à désinfecter les piscines. Mais vous n'êtes pas que cela. Vous êtes une cathédrale chimique, un faramineux jeu de construction avec ses dosages, ses équilibres. Ces mécanismes d'une complexité à peine concevable, car vos molécules sont elles-mêmes constituées d'atomes, de particules, de quarks, de vides. Le tout lié par des forces électromagnétiques, gravitationnelles, électroniques, d'une subtilité qui vous dépasse. Rien de ce qui vous entoure dans l'espace et dans le temps n'est inutile. Vous n'êtes pas inutile. Votre vie éphémère a un sens. Elle ne vous conduit pas à une impasse. Tout a un sens. Agissez Faites quelque chose de minuscule peut-être, mais bon sang, faites quelque chose de votre vie avant de mourir. Vous n'êtes pas né pour rien. Découvrez ce pourquoi vous êtes né. Quelle est votre infime mission. Vous n'êtes pas né par hasard.